Yo, salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle vidéo de la recette. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit truc, un petit plugin super sympa. Il est gratuit, il y a une version payante, une version gratuite, mais celui-là, la version gratuite, il faut absolument que vous l'ayez. Je veux parler, bien sûr, du plugin qu'on appelle Vital. Et là, dans ce plugin, en fait, c'est Serum 2.0. Je le trouve beau, je le trouve intuitif. Et surtout, il est gratuit. Donc là, ça va être un synthétiseur de Wavetable. D'accord Donc, on va pouvoir choisir des wavetables Je vais te montrer un peu comment le configure très rapidement. L'avantage, c'est que je vais pouvoir créer des banques de presets dessus, tu vas pouvoir les utiliser parce que contrairement à un sérum, il est gratuit, il ne vaut pas 150 euros, donc tout le monde peut l'avoir, il n'y a pas d'excuses. tu vas sur leur site, tu le télécharges, tu, tu, mets, tu mets ton mail, tu le prends, tu le download, tu peux l'utiliser PC ou Mac, si tu es abonné à la recette, je te mets les liens pour le télécharger directement, tu auras juste à aller sur le site pour créer ton compte, pour pouvoir l'utiliser, la licence est gratuite, donc ce logiciel est gratuit, alors n'hésitez pas, à aller me le choper. Pour tous ceux qui veulent les presets, etc., qui vont aller avec ce magnifique VST, je vous invite à vous abonner à la recette. Donc Vous les aurez tous les mois, des, des packs, des presets gratuits, etc., que ce soit sur Vital ou Serum. Je vais essayer de tous les faire maintenant sur Vital, comme ça au moins tout le monde peut l'avoir, tout le monde peut en profiter. Donc N'hésite pas, je te mets les liens en dessous. Tu peux t'abonner. N'oublie pas de liker la page YouTube, d'activer la cloche, de laisser un petit commentaire, de laisser un petit like. Je vais mettre un petit pack de presets gratuits que tu pourras télécharger juste en... En bas de la vidéo, pareil, et pour tous ceux qui sont abonnés à la recette qui, tous les mois, ont accès à des packs de samples, des packs de presets, des remakes, des projets Ableton, des tutos privés, et eh bien, eux, je vous mets aussi le lien dans la vidéo spéciale pour vous que vous trouverez donc sur le Patreon pour tous les abonnés et vous aurez un pack supplémentaire exprès pour vous. Voilà, donc, du coup, ce qu'on va faire maintenant, je vous explique ce VST. Go! Non voilà, c'est un VST de plus normal, il ressemble vraiment à ces ROM, je le trouve vachement beau, il a une zone effet, une zone de matrix, une zone un peu plus avancée, d'accord on Va retrouver des ondes d'enveloppe des LFO 4 LFO des ondes de random. On va avoir la possibilité d'utiliser trois oscillateurs, d'avoir une partie euh, sampler comme dans Serum, d'avoir deux filtres. Sûrement, on en a qu'un d'accord. On retrouve la molette Jog, etc. Donc, ce qu'on peut faire, on peut venir ici, on peut télécharger et mettre des wave d'accord. Dedans, tu la mets, tu actives des LFO, etc. Tu peux tout faire. Donc, par exemple, même, tu peux même prendre un one shot. Ici, on va prendre un one shot de ma nouvelle banque de sons qui va sortir. Hop, on va prendre celui-là. Je le prends, je le glisse, je le mets en mode wave table. Ok, je peux activer ici la vision 3D de mon son si j'appuie dessus. Ça fait un son comme ça au début. Par contre, maintenant, je vais venir un petit peu le configurer. On va prendre le LFO. On va le caler ici. Ok, je vais bouger mon pitch. Donc, on va descendre, on va transposer. Ok, on va venir ici pour voir. Peut-être comme ça. On va enlever le trigger, on va le mettre en mode enveloppe. Ok. Ok, pas mal. Là, pareil, on va bouger un petit peu la taille de cette enveloppe. On va lui mettre un petit filtre. Hop. On va venir moduler ce filtre avec un deuxième éléphant. On va mettre une petite vague. OK. Je vais le prendre. Pareil, je l'active, je le mets direct sur mon filtre. On va le mettre plus rapide peut-être. OK. Hop, pareil. OK. Donc là, ensuite, ce que je vais faire, je peux prendre une version random ici. On va activer un slide. Donc, je vais activer le slide sur mon son ici. Hop, on va mettre le glide. Là, ça va donner. OK. OK. On peut choisir un point de départ. OK. On a des effets. Donc, je peux rajouter une reverb. Les effets sont vachement beaux. Easy, on va mettre un délai pareil, Hop, délai en mode stéréo. On va régler la gauche et la droite différemment. Tu vois, en plus, ça s'affiche ici avec la reverse, lui mettre un petit peu de distorsion pareil. Je vais prendre ce nouvel LFO, je vais le glisser sur le drive. Ok, on va le Voilà. Je peux éventuellement lui rajouter un filtre ou un petit équalisateur. Ici, on va se mettre en low. Nickel. Et le random, on peut activer quoi On va mettre un phaser, ok. On va mettre le random sur le feedback. on choisit le temps plutôt pas mal ok le mode avancé, pareil on a quelques petites options en plus la version analyseur qui est plutôt pas mal la version analyzer qui est plutôt pas mal tu peux également choisir pareil de mettre des effets sur des macros et ensuite tu en rajoutes plusieurs effets sur une macro à venir sélectionner à bouger tu vois donc là ce que j'ai fait moi j'ai juste pris un son un one shot que j'ai créé je l'ai mis et j'en ai fait un synthé donc tu peux prendre n'importe quel white table ici, pareil, on va venir. Ok, et donc là après je viens, je joue. Voilà, tranquille. Et une fois que j'ai créé mon BST, mon, mon preset, je vais ici, je clique sur Enregistrer. Ça met direct l'auteur. Je mets Lead. On va appeler ça. Flûte, la Sierra, hop, comment, OK. Si tu veux, je peux mettre le site sur lequel vous pouvez venir pour avoir tous les presets que je vais créer. Je sauvegarde et du coup, Flûte, la Sierra. Assez simple à utiliser, vraiment rapide. Tu peux mettre des macros, 1, 2, 3, 4. Tu peux mettre un pitch well, l'activer. Ici, tu as une vision 3D, une vision classique du son, hop. Il est vraiment, vraiment top. Donc, je te le rappelle, Vital, c'est gratuit va le choper un wavetable synthétiseur on appelle ça facile à configurer super super super beau du coup vu que c'est gratuit mais moi je vais créer tous mes presets là dessus comme ça moi il n'y a pas d'excuses tout le monde peut l'avoir c'est pas un ou ça vaut 150 balles tu le prends tu le télécharges. moi je te fais des presets donc n'hésite pas voilà donc va le choper je te mets tous les liens pour tous les abonnés je te mets des packs si tu n'es pas abonné des packs gratuits je te mets des packs bien complets. si tu es abonné tu auras accès à tous les mois donc voilà n'hésitez pas à vous abonner abonnez-vous à la chaîne youtube abonnez-vous à la recette pour avoir tout ça tous les mois Il n'y a aucun engagement Tu t'inscris, tu te désinscris quand tu veux Voilà, j'espère que ça vous aura plu J'espère que ça vous sera utile En attendant, je vous dis à bientôt Ciao les gars